Chers traders et investisseurs, mardi 12 mai, bonjour. Alors écoutez, on s'ennuie ferme. Un jour ça monte, un petit peu, sans volume, et le lendemain, c'est l'inverse, ça baisse un petit peu, sans volume. Nous vivons pour le moment une dérive latérale des cours, ce qui est parfaitement normal, parce qu'il n'existe aucune nouvelle importante ces dernières heures. En fait, les marchés sont tiraillés entre l'accumulation de mauvaises nouvelles macroéconomiques et l'espoir de bonnes nouvelles, en particulier sur le plan sanitaire. Donc, nous sommes dans l'attente de nouveaux catalyseurs importants. Nous avons eu à 14h30 d'importants chiffres macroéconomiques américains, mais ça n'a rien donné sur les marchés. Et dans ce contexte, Toujours difficile, alors évidemment ne prenez toujours pas de nouvelles positions en swing trading, nous aimerions vous en dire plus, mais là nous sommes sur le haut du range et franchement personne ne peut savoir s'il va y avoir un reflux ou si au contraire nous allons pouvoir aller atteindre des sommets plus importants tels que 11 500 sur le DAX. Donc,